Dans ce défi, nous allons faire parler sphéro. Pour réussir à le faire parler, nous allons utiliser le bloc dire dans la catégorie lumière et son. Le bloc dire comporte deux paramètres. Le premier qui nous intéresse, c'est une case vide dans laquelle nous pouvons écrire ce que nous souhaitons. Donc ici, bravo, j'ai terminé. Le défi 3. Maintenant, notre défi, c'était de faire déplacer Sphéro, et que par la suite, ils disent, bravo, j'ai terminé le défi 3. Bien important de garder en tête, le son va sortir, non pas directement de Sphéro, mais de la tablette. Donc, il faut absolument que le son de la tablette soit activé, puis soit relativement élevé pour que ça fonctionne.